Bonjour, Ousmane Seck. Bonjour. Ousmane Seck, vous êtes le secrétaire général administratif euh, national de la coordination euh, nationale oui. des techniciens euh, du Sénégal. Euh, Parlez-nous un peu de la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Ok, merci beaucoup, madame. Oui. Euh, je suis ravi d'être parmi vous à ce, à ce temps de, de euh, téléphonique. Oui. Euh, Je me nomme Ousmane actuel secrétaire général administratif national. Pour euh, ce qui concerne la coordination, Coordination Nationale euh, technique du Sénégal. Oui. C'est une coordination qui regroupe l'ensemble des amicales, des élèves et étudiants euh, lycées, mm -hmm. euh, techniques et de la formation professionnelle. Oui. Et... Euh, des... Mm -hmm. Oui, allez-y, allez-y. Mm -hmm. euh, depuis, depuis, depuis 2004, oui. la coordination a été mise pour juste défendre les, la cause étudiante mm -hmm. que, que, que rencontrent les, les élèves étudiants au sein de l'établissement. Au sein des, des établissements au... Oui, au sein des établissements. De l'enseignement supérieur ou bien euh... Non, de l'enseignement prof, professionnel. D'accord, d'accord. Mmh. Mmh. Voilà, vous venez euh, d'organiser une conférence de presse. Euh, quel était l'objectif de cette euh, rencontre avec la presse? Oui, la, la conférence de presse, euh, on l'a fait à l'occurrence de, de nos revendications que, que l'AMICAL, ou bien que la coordination a eu à faire au sein de, de l'administration. Ces revendications sont les suivantes. Premièrement, nous voulons, nous voulons le paiement des bourses à temps. Oui. Deuxièmement, oui. nous voulons aussi la mensalisation des bourses, des allocutions. Oui. Et troisièmement, aussi, nous voulons la bancarisation des bourses. On a vu, on a vu ces derniers moments mmh. que euh, les établissements de la formation professionnelle sont un peu négligés. Oui vis-à-vis -vis de, de, de, de la sphère ministérielle, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le ministre de la Formation professionnelle. On voit que, on voit que pour, pour qu'on pour, pour qu puisse recevoir euh, nos bourses, oui. il, il nous faut marcher ou bien faire des grèves, ou bien boycotter les faux pour qu'on puisse nous aider, ou bien nous entendre. Mm -hmm. Et ça, on trouve que c'est anormal. Donc vous avez toujours des problèmes pour percevoir vos bourses On a toujours des problèmes. Depuis, depuis, depuis quelques années, on a toujours des problèmes. À tout le temps, on nous dit qu'à mars, on doit nous payer. Début mars. Non, début oui. mars, on doit nous payer. Oui. Mais actuellement, nous sommes en avril et jusqu'à présent, on n'arrive pas à percevoir normalement nos bourses. Il y a des, des arriérés de, de, de paiement ou bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer largement, Ousmane, c'est que. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, est-ce qu'il y a des, des mois d'arriérés, voilà, de, de, ouais, de oui, paiement? Il y a huit hmm. mois, il y a huit mois d'arriérés. Huit mois. Oui. Et quelle est l'explication? Oui, le, le ministre, le oui. le ministre, le ministre oui. des oui. fait il a fait, il, a, il a fait un arrêté. Pour que, pour, que, pour que nous puissions avoir nos bourses, il faut qu'ils qu qu mettent en place ce qu'on appelle un billetage. Mm -hmm. Et ce billetage, c'est ce billetage qui permet aux intendants de, de, de recevoir les bourses et mm -hmm. de les distribuer. Mm -hmm. Et depuis le moment où on dit que, au niveau des billets, il y a, il y a, il y a un problème de signature, Je sais pas, et on a dit que les, les, les, les bourses ont été renvoyées au niveau de l'administration, c'est-à-dire au au ministre des Finances. Mmh. Maintenant, oui. on a, on a, on a 8, 8 mois derrière. 8 mois derrière, oui. Et, et le, le ministre n'a engagé que 8, 8 mois aussi. Il a préparé les, les 4 mois qui restent. Et ça aussi, on trouve que c'est anormal. Pour l'année académique. Pour, pour l'année académique, académique. Il, il n'a engagé que 8 mois. ça veut dire qu'il mmh. ne, ne va payer que 8 mois. 8 mois là. Après ces 8 mois, on va rester jusqu'à l'année prochaine pour qu'il réengage encore les 4 mois qui est. D'accord. Et, et à part ça, vous n'avez pas d'autres euh, difficultés, Ousmane Si, on a des difficultés au sein, au sein des états, comme, exemple, comme quoi si exactement, prend, si on, oui. Hmm. Si on prend l'établissement on prend états d'Ousmane c'est c'est tant de formation professionnelle et commerciale, oui. là, il y a, il y a, on manque de matériel, il y a des talents qui ne sont pas en bon état. Oui. Il y a aussi l'environnement qui n'est pas aussi euh, comment, je, comment je peux le dire? Mais pas aussi euh, agréable. Oui. Nous avons aussi des problèmes de toilettes et d'enfants. Si on prend aussi, euh, si aussi euh, euh, l'établissement de, de, industriel de la force, oui. force. Oui. là-bas aussi, euh, il manque, il manque des, des, des matériels, des matériels de dernière génération, parce que ce sont des cannabis. Ils, ils veulent travailler, euh, ils, veulent, ils veulent avoir des laboratoires et autres. Et j'en passe, il, il, il y a dedans l'école, les, les, les, les établissements de table de pièces de CNU qui qui en manquent beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé voilà, de, de parler de cette situation aux autorités compétentes Oui, on a, on a essayé de parler avec. D'abord, on a essayé de parler avec, euh, a de parler avec euh, notre administration, qui est à savoir que ce soit le directeur général de l'école, bien que ce soit. Le proviseur de l'école. Oui. On a été de parler avec eux d'abord parce que ce sont eux, nos, nos, nos ambassadeurs, pour parler avec euh, au, niveau, au niveau supérieur. Pour, pour se faire entendre. Oui. On a, on a, on a, on a, on a fait des communiqués depuis. Mm -hmm. Depuis le 10 avril, on a fait des communiqués. Oui. On a aussi tenu euh, eu, des, des, des, des, des grèves pour déloger les questions pour écouter les filles. Boycotter les cours. Et... Mais on n'a on pas, pas jusqu'à présent de, de réponse, bonadeur, bonadeur du ministre ou bien d'une autre euh, autorité compétente. Compétente. Euh, oui. Et quel appel lancez-vous au président et au ministre de tutelle par rapport à votre situation Oui, on lance appelle appel la solennel à M. le Président, son épouse, M. Maxal. De, de, nous, de, nous, de nous venir en aide et de, de considérer encore, encore, encore, encore, encore une fois les établissements de formation professionnelle et technique. Mmh. Parce que ces sont des écoles franchement renommées. Ce sont des écoles aussi qui méritent d'être accompagnées. Et je trouve que nous sommes des jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Euh, voilà, nous avons nous avons nous voulons soutien venant des autorités des, des autorités, du chef de l'État. Euh, et oui. vous avez un plan d'action à part euh, la conférence de presse. Euh, Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, nous avons, des, nous avons, nous avons mis en place un plan d'action. Oui. Premièrement, c'est de que de c'est de Deuxièmement, de une conférence de presse. Oui. Et troisième mois et, trois, et troisième troisième troisième mois de d'aller de de, de, de de faire de essayer d'obtenir oui. une audience essayer d'obtenir une audience auprès du ministre professeur Moussa Baldé ou bien mm -hmm. Mm -hmm. de finances d'accord et parlons un peu, Ousmane Sek, voilà, en tant que jeune diplômé, on peut le problème d'emploi au Sénégal. On voit que les jeunes diplômés ont du uh, mal à trouver de l'emploi. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut uh, faire pour uh, résoudre ce problème? Ah, pense, pour ce problème? Je pense que pour remédier à ce problème, euh, ici au Sénégal, on, on néglige trop l'entrepreneuriat. Oui. Si au Sénégal on l'entrepreneuriat, je pense que de ma, de ma, de ma réflexion personnelle, oui. je pense qu'il n'est point favorable que l'entrepreneuriat. Vous pensez voilà. que l'entrepreneuriat, en fait, est une euh, solution pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes diplômés au Sénégal Même, même s'il ne fait pas à 100%. Oui. Même s'il ne fait pas à 100%. Parce qu'à chaque fois, il y a une même mise de l'État. L'État doit accompagner les jeunes. L'État aussi doit sécuriser oui. euh, le bien des jeunes. Parce que donc, je ne peux pas concevoir. Actuellement, je dois entreprendre quelque chose. Après, y a, y a, s'il y a des manifestations, on est obligé de, bon, de fermer ou bien. Sinon, on risque d'être volé ou bien. Je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, vous êtes. En tout cas, je pense que je pense, la meilleure manière d'aider les jeunes. De les accompagner, d'être à côté d'eux. C'est pour ça que l'État a mis en place des, euh, des agences comme euh, Anpej ou euh, ouais, la ouais, délégation ouais. pour l'entrepreneuriat rapide, euh, d'air et tout. Oui. Donc, euh, comment appréciez-vous ouais, ouais, ces structures ouais, je, trouve, je trouve que ce sont des premiers pas. Mais en tout cas, ça reste beaucoup. Parce que ici, au général, on a presque 63% des jeunes ce n'est pas, pas juste une question de créer des agences privées. parce que, oui, on, aura, on aura plus de jeunes qui Parce que ici, à toi, je pense qu'il faut que l'État se rapproche des jeunes diplômés, des écoles de formation aussi. oui Parce que les écoles de formation sont les, y a, y a des étudiants qualifiés qui, qui en sortent là-bas, que ce soit en comptabilité, en transit, en dédouanement, en euros, ce que pas. D'accord, merci beaucoup Ousmane Sec, que FM, vous remercie pour la disponibilité. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général administratif euh, euh, national de la coordination euh, des techniciens du Sénégal.